elle senior désormais petite séance studio donc là je suis en train de fracasser le son du influamento le beat de déranger déranger tempo il est à 133 maintenant tu vas ajouter un lit que tu vas prendre en purity tout simplement voilà il s'appelle goutte tire. voilà une fois que tu prends voilà donc une fois que tu prends le lit maintenant tu fais ces configurations si tu mènes paramétrique, tu coupes les fréquences aiguës légèrement et tu coupes les fréquences basses de telle façon que ça puisse être uniquement les fréquences du milieu et les fréquences aiguës qui puissent être vraiment écoutées. et maintenant tu vas mettre un délai banque tu le mets à 4 time voilà et ensuite tu mets la reverb. tu agrandis la zone d'action de la reverb ici tu vois et tu baisses la décadence là et ensuite tu augmentes euh, la zone de résonance tu vois donc une fois que tu fais ça maintenant tu viens sur le flûte en fait donc c'est une flûte qui est solo tu mets cette flûte là et maintenant tu fais jouer les deux instruments en voilà donc maintenant tu vas ajouter des caisses claires tout le monde peut jouer des caisses claires c'est des claps avec des caisses que tu prends dans purity également maintenant tu ajoutes des tam tam donc tam tam c'est des qu'on va jouer cette note ci en c6 également ici tu vas porter cette note ci tu vas la déposer quand mmh. tu ajoutes une sob si tu veux appeler ça comme ça Voilà la sub base c'est pris dans Nexus, spécialement dans le dossier 808 Mafia. Maintenant ici tu vas ajouter Voilà maintenant ce qui concerne les configurations de la sub -base, il te faut couper également le paramétrique comme ça. Tu fais jouer uniquement les zones euh, de fréquences qui sont aiguës et légèrement basses, tu vois. Donc maintenant que tu as. les instruments qui sont disponibles dans le pack dans la description. Tu arrives sur mon site, tu télécharges gratuitement mes différents instruments. Je crois qu'à ce niveau-ci, il faut ajouter des percussions. Voilà, donc ici, tu vas cloner cette patine-ci de tam tam. Est méchant, donc ici ce qu'on va faire là, donc la patine du tam tam, on va la jouer jusqu'au milieu et à la fin on va laisser l'ancienne patine. Tu vois. Ok, donc si on arrive à la fin de la vidéo, c'était El Senior désormais. Clique dans la description pour avoir le pack gratuit de guitare Puis pratiquement 24 heures. Également, tu as la possibilité de pouvoir me contacter sur WhatsApp dans la description. Tu as la possibilité de pouvoir télécharger des vidéos de formation qui sont des cours en ligne désormais sur mon site web poilsfavorbit.com. N'hésite pas à laisser les commentaires, partage au maximum. Ciao